Alors, ce que je vous disais aussi, c'est qu'on peut prendre les, les, les problèmes à l'envers. Vous montez votre module, votre module 7. Si vous avez trouvé une musique, vous avez envie de vous avez créé un enchaînement. Et vous partez de cette, de cette chorégraphie et vous dites, alors, dans ma chorégraphie, j'ai une extension arrière. Est-ce que dans mon cours, j'ai préparé l'extension arrière Moi si j'avais j'ai eu une extension arrière dans ma chorégraphie, bon là on ne l'a pas fait, hein. mais dans ma chorégraphie il y avait une extension arrière, j'ai commencé à la faire à la barre, quand on s'est approché de la barre et qu'on a fait une extension. Après, on a, on a dans le module, dans le module 2, quand on allait au sol, il y avait une extension arrière, juste avant la remontée. Donc j'ai préparé mon extension arrière. OK, c'est bon. Après, dans ma chorégraphie, il y avait un dos plat avec une torsion, celui-ci. Est-ce que je l'ai préparé Ah ben non, je ne l'ai pas préparé. Ok, donc je le mets, je le rajoute. Après, il y avait une chute au sol. Alors, est-ce que j'ai préparé la chute au sol Etc. etc. L'attitude, est-ce que je l'ai préparé Oui ou non euh, Les fouetter, est-ce que je les ai préparés Oui ou non Grand battement seconde, est-ce que j'ai préparé Oui, j'ai préparé. On était au sol, on faisait développer. Vous savez, quand on était sur le coude, développer, tac-tac, développer, machin, on a fait ça. Et puis après, on a fait un pas derrière battements, secondes, et quand je vous ai dit euh, d'arrêter les placements et de faire des, des, des grands battements fraîches cancans. Vous vous rappelez de ça ce matin euh, On a fait à un moment donné, quand on fait euh, sur Gotan Project, euh, on fait euh, un pas battement derrière, un pas seconde, et je voyais que tout le monde faisait des battements placés. Et je leur ai dit que les battements placés en module 2, OK, en module 3, OK, mais après, à un moment donné, euh, si on ne faisait que des battements placés, euh, l'élasticité des jambes n'était pas là. Et que si on avait des élèves qui voulaient travailler dans un music-hall, eh ben, elles ne pourront jamais travailler dans un music-hall si elles n'ont que des placements. Donc, à un moment donné, il faut y aller. Faut, faut, il, faut, il faut savoir abandonner les placements. Les placements, savoir abandonner sans placements, non, bien sûr mais ne faire que du placement, et eh ben non, parce que ça bloque les élèves. Ça bloque les élèves. Alors, on ne fait pas ce qu'on faisait avant, on prenait des grosses chaussures. Quand je dis avant, c'était dans les années 70. On prenait des grosses chaussures, euh, bien lourdes, avec des trucs dedans, et on faisait des battements. Et quand notre jambe, elle arrivait là, elle dépassait la verticale avec le... Avec le poids de la godasse, et ça faisait et boum et rang, boum. Et quand on faisait des battements secondes, ça faisait ça. Et quand on arrivait ici avec le poids de la chaussure, ça passait derrière. Donc, bon, on ne fait plus ça, hein. c'est fini. Peut-être qu'ils font ça encore en GRS. Enfin, nous en danse, on ne fait plus, mais il faut lâcher un peu. Voilà les grands battements secondes, les grands battements arabex, ils ont tout été quand on a fait euh, le, la cabriole derrière. J'avais préparé les arabesques, les, les battements derrière. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous ne devez pas tout noter, que vous devez réfléchir. Euh, Est-ce que j'ai préparé ça Ah ben non, je ne l'ai pas préparé, je ne l'ai pas prévu. Oh, ok, je le mets. Je le mets là, je le mets là, je le mets là. Voilà. D'accord D'où l'importance de ne pas tout noter. Parce que si vous êtes bloqué sur vos notes, ça pas, pas bon. Enfin, moi, je pense que c'est pas bon.